Alors déjà, je vais demander à quelques-uns de mes petits camarades que j'ai un peu, un peu mis au parfum de bien vouloir venir sur scène. Et surtout, vous deux là, vous restez là. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était très touchant ce petit mot. Oui, oui, toi aussi, si en oui, oui, oui, oui, toi, le monsieur ah, qui regarde derrière ah, lui, c'est bien toi. Micro, micro, micro. Et donc, oui, j'ai trouvé ça très touchant ce, ce petit mot d'au revoir qu'ils viennent de nous dire, comme ça, chacun leur petite phrase. Et... Et je me dis que bon, voilà, on, on est à Vox Day, alors sortir Day, ça fait déjà Vox. Et puis, euh, très franchement, moi, ça me, ça me rappelle autre chose. Oui, c'est moi. Ça. ça me fait penser à, un, à une émission que Et vous connaissez. On se retourne, on On est bien là. Alors, on a un petit problème de son. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, on est bien en rien. Hein. Je sais pas dans quel traquenard on est parti, mais on est bien. C'est Nicolas qui gère, c'est sous ouais. contrôle. Oh, avec Nicolas, il peut rien se passer. Ou hein. le pire. Ouais. C'est marrant, je l'ai pas encore vu déguisé depuis qu'on est là quand même. C'est. Je commence un peu à avoir peur en fait. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on lui ait dit oui, tu vois. C'est à dire, n'avait pas le choix. Moi, ouais. c'est la disqueuse, Je sais pas où elle est passée. Oh my God. Oh, God. Oh. <rires> oh là et bonjour à tous sur ce plateau de the vox cette émission qui a vu les meilleurs talents qui a entendu les plus belles voix et ça grâce à vous public grâce à eux qui participent et donc ce soir pour cette troisième édition de the vox sa troisième saison nous attendons de l'émotion nous attendons du plaisir nous attendons du partage nous allons une fois de plus essayer de choisir la plus belle voix. Alors vous avez vu des speakers toute la journée, maintenant ils ont la voix toute éraillée donc nous allons faire intervenir ceux qui n'ont rien dit de la journée, les organisateurs. Et pour bien les choisir, évidemment, nous avons nos coachs, avec Nika. Wouhou ouais allez, allez, allez, allez Allez, plus fort Wouhou Nika, tu ah, je... au poste comme d'habitude. Je suis chaud, je suis chaud. Voilà, voilà, chaud bouillant. Ah, elle est trop... Il va donc être, être, être, être pour la troisième année coach euh, d'un de nos organisateurs pour euh, être élu plus belle voix de cette édition, Vox Day. Et pour l'accompagner, nous avons bien sûr Pascal Obisfez. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je suis trop ému, je suis vraiment... Euh, enchanté. En la fatate. Ah, C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Nous savons que vos bons conseils vont oui. aider oui. les organisateurs qui n'ont pas l'habitude d'être sur ah, scène pour euh, trouver leur public, démontrer leur talent. <rire> Mais vous connaissez le principe de l'émission Oui. Tout se fait en aveugle. Oui. Donc, messieurs, s'il vous plaît, que les sièges se tournent. Ouh. Vous allez ouais. entendre nos candidats ouais. sans les connaître. Ah. Ça y est, il en manque un. Il s'achoue <rire> Il se cache là The Et oui. <rire> mm -hmm. Et donc, je vais appeler notre premier candidat. De... Pardon. Je vais un peu vite, en oh, besoin. Je vais appeler notre pe... premier candidat. Aucune réaction, taisez son nom, c'est une totale surprise. À mon avis, euh, il joue du piano, lui. Du pipeau. <rire> il est timide. Je ne sais pas, c'est un groupe <rire> Ah, je les connais Cheveux longs Mais, mais qui Ça commence C'est parti ah. Il joue en acoustique Je voulais vous remercier euh, oh pour ce moment émouvant que nous avons vécu oh, oh, oh, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe, les larmes, ça y est, c'est... Euh, de voir les gens rentrer oh avec des places payantes, oh, un oh, par là un... Là là. Attention, si jamais il... il met les sponsors... C'est comme une association et qu'on si ne fait aucun bénéfice. Si jamais il parle de je me retourne direct. C'est à la fois triste et enthousiasmant. oi, oi, oi, oi, oi, euh, On vous remercie beaucoup, être un peu. Ah non, mais moi, je suis, je suis bouleversé, là. être oh, beaucoup à votre présence ici. Bon, allez. Et que beaucoup ont mis de allez. leurs Ah, j'y vais, moi, je suis, dans, je, je suis bouleversifié, là. C'est vraiment... Euh, C'est... Oh, oh, là, là <rires> <rire> euh, on essaie de mettre un peu de nous-mêmes, un peu de notre âme dans l'organisation de cet événement. Je ne le voyais pas comme ça du tout. Du tout. Et euh, bon. il, a, il a les cheveux longs, je confirme. Désolé enfin, pour les cheveux. Deux sièges, voilà, deux sièges. Bon. En tout cas, on espère vous revoir l'année prochaine. <rire> Merci. Nous aussi, ouh <rire> Mais restez, restez avec nous, restez avec nous, voyons, ne soyez pas timide. Ah c est, c est, il, il est fragile, c'est toujours difficile de se trouver ainsi en public comme ça, on n'est jamais assez préparé, en même temps c'est ceux qui m'invitait hein. Et vous voyez, Mika, Pascal, ce sont tous les deux retournés, devant ah, de votre talent, de votre, votre voix sublime, toute cette émotion je allez, vous vois allez, très allez vous toucher, les larmes là, fouf, il m'a arraché les larmes. Suave, suave. Je suis très ému parce qu'il y, y a le Touilleur Express qui est là. Et j'adore ce qu'il fait. On avait dit non. Euh, Par contre, on avait dit d'arrêter. Euh, ça fait des années que Pascal, enfin, Pascal Obispès, j'ai tous ses albums sur les RPM. <rire> C'est un peu répétitif. Mais quand la route est longue, ça il va tenir le coup. Merci. Merci à toi. Bravo. Ah. On peut l'applaudir. Bravo, bravo, The Pag. Lika, un, un petit mot sur la performance que nous venons d'entendre, puisque notre candidat va devoir choisir une des deux équipes. C'est le moment toujours difficile et pourtant tellement important. Écoute, The Pag, pour moi. Euh tu as touché ma corde sensible, c'est-à-dire que voilà, je comprends ton, ton envie de remercier tout, tout le public. Voilà, J'ai été touché par le choix des mots, par la ponctuation, et j'avais deviné aussi pour les chevelons. Donc voilà, je voudrais que tu viennes travailler avec moi, et je pourrais te montrer comment organiser une grosse conférence, un hein, truc comme ça. Voilà. Merci Mika. on voit bien que ce candidat vous a touché au plus profond. Et vous Pascal moi, je trouve que c'est un, un jeune qui a du potentiel, qui a un charisme naturel. Il demande juste un petit peu de, de burning, de, de, de coaching. Il peut exploser, il pourrait faire... Euh... C'est vrai c'est un point important. Vous n'êtes pas juste un juge, vous êtes aussi un coach. Vous êtes là pour l'accompagner. Un guide. Un guide. Un guide, viens avec moi. Tu me rappelles quelqu'un, là, comme ça, là. Viens du côté obscur de l'IT. Alors, ce pas, il va falloir faire un choix. À vous, maintenant. Je mettrais bien une musique de suspense, mais j'en ai pas prévu. Euh, bah, écoutez, euh, je sens bien qu'il y en a un des deux qui a, qui a organisé des, des énormes conférences. Et euh, donc je sens qu'il y a beaucoup de choses à apprendre hein, de, de ce côté-là. De ce côté, on sent qu'il y en a un autre où il y a plus de potentiel parce qu'il n'y en a fait aucune. <rire> mais finalement, il y, a, il, y a, il y a une possibilité de croissance énorme. Et euh, je crois que je vais aller vers ce côté euh, pour faire une compensation capillaire. Bravo, bravo Excellent choix <rire> Merci quand même, mais bon. Eh bien, vous pouvez rejoindre les coulisses. Ah là là là Ah, la compétition va être fine. Ah difficile. non, mais là, là, dur, dur, dur. Mais... Nous allons voir ça tout de suite avec notre deuxième candidat. Silence sur le bateau, s'il vous plaît. Notre deuxième candidat rentre en scène. Je n'entends pas... Bonjour à tous. J'ai encore un peu trop abusé d'hélium. C'est pas grave, ça va revenir. Ouh la vache. Mais c'est tellement... Je suis ému d'être ici avec vous. Cette conférence... C'est toute ma vie, enfin, depuis trois ans. <rire> J'aimerais vous remercier tous d'être là, parce que sinon on aurait fait ça pour rien du tout. Alors, euh, tu vois, euh, Pascal, là, si je juge l'organe euh, sur ce que j'entends, pour moi, est -ce il Est-ce euh, que c'est beau les J'y vais pas là. Il y a, y, a, y a quand même un côté printanier. Ils ont des au printemps. Il y a un côté spray, toilette, un printanier. Un peu c'est très spring ouais, j'ai... C'est très, très spring, je trouve. Il va falloir que tu y ailles, hein, parce que moi, j'y vais pas, là. Je sais pas quoi ah, faire, avec lui. Non, je sais pas quoi ouais. faire, là. Euh... Il faut lui laisser sa chance. Ah oui, mais là... Moi, j'ai plus ah, plus d'hélium, je suis désolé. Je vais a... faire semblant. Attention, attends, il change d'instrument. Et donc, euh... merci au sponsor, merci à notre à... ami euh, en, en orange. Ah, il y a de la créativité. Il y a de la créativité. Il l'a bien placé. C'est dommage qu'il pas coach, parce que... C'est juste un problème de dégagement d'organes, en fait. C'est ça. Tu qu'il apprennes à amorcer son organe. Bon. Je pense que y... allez, allez. j'y vais. laisse -la bon, tu vous se retourne, tôt, oh. oh, oh, oh, oh, alors, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est lui. Oh la surprise totale, surprise. la surprise totale. Oh, ah. oh. Ah, ça te dit cher, quoi. <rire> ah la claque. C'est l'accent belge, c'est ça, tu vois. Je l'ai pas reconnu, moi. Non, mais là, alors... non, mais regarde, ah, oh, franchement, vous ne connaissiez pas, en fait. Oui, oui, bien joué. Jeune homme, quel est votre nom Gildas Gildas Alors là, encore Alors. une fois, une créativité dans la voix, Un, une, une plage incroyable J'ai été inspiré par toi, en fait. C'était mon aspiration, donc euh, j'adore ce que vous faites aussi, les vidéos, tout ça. D'ailleurs, allez les voir, elles sont trop géniales. <rire> Et là, à nouveau, ami coach, ça va être une décision difficile, il va falloir convaincre Gildas de rejoindre l'une de vos deux équipes. Bon. Sachant qu'en même temps, les choses vont être simplifiées, puisque Pascal, votre équipe est déjà au complet <rire> Oh est bon. Mais malgré tout, essayez tout de même de dire un mot pour lui faire savoir à Gildas tout ce qu'il va rater en n'étant pas dans votre équipe. Oh. Gildas, j'ai senti donc un, un, un ton printanier dans ta voix. Et je me disais que, abstraction sur abstraction, il fallait peut-être que quelqu'un t'accompagne à revenir aux vraies valeurs, se rapprocher du, du, du vrai monde. Il ne te manque qu'une chose, c'est un peu de pilosité. Ah, ah, ah, ah. Pourtant, j'ai fait des efforts. Hein. <rire> Bah, ah, bravo. Moi, moi c'est l'accent. Je me suis retourné, le côté printanier, comme l'a dit Pascal, très justement. Euh, écoute, voilà, beaucoup d'émotions. Le discours m'a touché. Remercier les sponsors. Remercier, voilà, bonne construction de texte. J'ai bien aimé. Je pense qu'avec moi, tu peux travailler euh, peut-être le, le, le ton de la voix, le poser, euh, parce que j'ai une, une voix grave. Mais voilà, j'aimerais bien que tu rejoignes mon équipe. Ah, le choix est difficile. Bon, tout d'abord, un petit disclaimer. Moi, bon, j'ai quand même. Un discours qui était préparé, que j'ai prévenu environ deux minutes avant le talk, que oui. j'ai quand même eu le temps de réfléchir un peu. D'accord. Euh, <rire> comme nous tous... C'était difficile, tant de pression comme ça. Oui. Euh, bon, euh, d'un côté, j'ai mon maître de, de RPM euh, qui, qui a fait tellement de bonnes, de bonnes choses, qui par son travail, il m'a il m'a permis de faire des choses à Montra à, à, à, à, à, à l'époque mon client maintenant euh, mon employeur mais euh, je pense que effectivement euh, c'est avec euh, avec Nicolas que je vais apprendre le plus de choses merci et c'est l'équipe de Mika Wouhou merci. merci yes oh, le... cette année franchement je pense que le, le, la bataille va être rude on a vraiment un, un niveau d'une très très grande qualité et nous allons faire passer notre troisième candidat. Alors, vous l'aurez compris, les deux équipes sont pleines, mais c'est la magie de l'émission. C'est que comme on peut tout changer au montage avant diffusion, <rire> comme par hasard, les équipes sont complètes lorsque passe le dernier candidat. Non. Ah. Donc, désolé, jeune homme, vous ne serez pas pris, mais faites votre possible tout de même. Merci beaucoup de me donner de telles chances. J'en rêvais. Je suis tout ému. On s'arrangera après. Hein Alors, regardez la caméra. Ah, pardon. On s'arrangera un petit peu après. Hein. Et... Je crois que je connais cette voix. Mmh. Ça manque de relief, de, de profondeur. Bon, mmh. alors, merci beaucoup le public. Euh, vous pouvez m'aider un petit peu, là Parce qu'à mon avis, euh, il faut que j'arrive à convaincre les deux juges d'en virer. Hein. <rire> Je sais pas. Je sens pas. Vous pouvez euh, chanter un petit peu, là, faire quelque chose mmh. Vous, vous dites. Ça vous a plu Est-ce que ça vous a plu, la conférence oui. Dites ah. non, comme ça, ils vont les virer. Enfin, c'était nul, beaucoup. hein <rire> Bien nul, hein. Nul, hein. Ah. Il faut virer les organes, hein. ils sont pas terribles, hein. Oh là là là là Non moi ça va pas du tout là. Poum, pas, poum, convaincu, poum, moi. Non, pas convaincu. Non moi non plus là. Besoin bon, d'adoption du public ça me, ça, me, ça, me, ça me gêne. Moi ça marche pas là. Je suis désolé. Ils euh, N'ont pas l'air convaincus. Non mais il pas beaucoup là. Hein. J'adhère ah. pas là. J'adhère. J'adhère pas non plus là. Non non. Je sais pas. Non non. Bien Et... au niveau. Bien au dessous des deux précédents. Désolé ah. je ne. Attends attends attends. C'est malheureusement la loi du jeu. Est-ce qu'il peut essayer une autre langue que le français parce que. Peut-être une bonne oui. Et en plus j'ai un partenaire. Donc euh, par exemple, donc en Hollande, ce qui est sympa, donc on va vous donner de l'amour. Donc en Hollandais comment dit-on euh, mon trésor, ma chérie? Quelqu'un le sait? My Oh my god. C'est merveilleux, non? Quel mot merveilleux. Hein <rire> bon ça, ça la marche version pas Version soft, hein. lift. C'est pas d'Ève non plus non, non, non, bon, Désolé, désolé jeune non, homme, non, je pense que moi, ça va être difficile on va, là, on va demander ça... à la sécurité d'intervenir pour vous virer de la scène Parce que non. je vous sens un petit peu scotché -zac. <rire> <rire> Même en Hollandais, non, désolé non non, franchement, non, non, ça marche pas, non, non, ça, pas Eh bien, félicitations, nos candidats ont été sélectionnés Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape du jeu Les battles Nos coachs peuvent se retourner, ils ont chacun leur champion bien, on va se reculer, on va se mettre comme ça si nos, voilà. nos deux champions voilà. veulent bien arrêter de jouer voilà. avec la non, souris et venir sur scène, avance un peu pour que tu sois dans le champ. On est bien, euh, Nikos. Ouais, ouais, impeccable. Okay. Vous êtes dans les On est Comme d'habitude. On est bien. Absolument. <rire> bon. Alors, je regarde ce le script parce que j'ai un doute. Il est bien, mon poulain. Il est bien. Il est bien. Tu fais comme un entraînement, tout pareil. Alors, on pas fait, on cette, on pas fait. cette deuxième intervention est sur un thème imposé, c'est le principe de la battle, et nous allons vous demander d'expliquer au public, nombreux ce soir, 10 000 personnes dans cette salle, impressionnant. Ouais pourquoi, pour, Pourquoi donc doivent-ils revenir l'année prochaine Qu'est-ce qui fait de Vox de Luxembourg bon, Une conférence à part. Oh la vache. Alors, euh, c'est une conférence à part, car elle est à Luxembourg. <rire> oui. Oh, le niveau Oh, le niveau J'ai même envie de dire que toutes les conférences qui ne sont pas à Luxembourg, n'y sont pas. Oh là là -les là là Les conférences qui, a lieu, qui ont lieu à Luxembourg, c'est la seule seul conférence qui, qui. qui a lieu régulièrement, euh, qui est orientée pour les développeurs et préparée par des développeurs, à l'exception de notre trésorier actuel, qui est aussi développeur que euh, je ne sais pas qui. <rire> on sent le code de conduite. Je ne pense, pense pas hein. qu'il qu m'en tiendra rigueur de dire ça. Il n'est pas très développeur, mais en tout cas, il est passionné et il aime les développeurs. Il aime travailler avec nous. Il aime discuter avec nous. C'est ouais. pas le plus technique. Bon. Ah oui, tu ne devrais pas dire. Tu devrais dire non. C'est nul. Ouais. <rire> bon. euh, donc, euh, c'est un peu long. Ils sont surtout, ils se une battle. Ah oui, c'est une battle, effectivement. Et puis moi, la, la vraie raison pour laquelle vous devez venir l'année prochaine, c'est que l'année prochaine, le Wi-Fi fonctionnera vachement mieux. En tout cas, on va tout faire pour. Il y aura même un ouais. wifi par personne. Et on mettra tout de suite du fil partout. Donc Aha. il y aura des câbles partout. Il faudra juste faire attention aux marchands. Mais il n'y aura pas de problème pour Internet. Wow. Et la diffusion des gens en live sera en 4K. Waouh oh Ça, ça déchire. Et même qu'il y aura veut des. Rien dire. Et au niveau. Encore euh... bah, plus que 4K. Parce que 4K, c'est déjà asbine hein, quand même. Bon. Bah, si, si on n'a pas assez de bande passante, on fera du 1000 Du 1000 <rire> Oh la vache Oh la la la la la la là a... Ouh là j'ai bon. pris un coup. Il il bon, oh la vache Là il est là, ah, je senti, je Là je suis... Senti. Ça va être dur, ça va être dur. au niveau du catering l'année prochaine on a prévu euh, un menu au choix par personne. Oh. Je veux dire vous nous envoyez le menu que vous voulez et on vous le préparera pas. pas. Mito, mito Mais on le prendra en compte. Non, par contre, avec respect, n'importe quoi. Il y aura des pâtes, par contre, vous avez le choix entre des pâtes bolognaises et des pâtes aux légumes, avec ou sans gluten Ah ah, intéressant Avec et sans gluten, c'est très important. Ah. Qui est intolérant au gluten dans cette salle Ah, il y a des ah, mains qui se lèvent. L'année voilà. prochaine, tu on le mettras bien. sur ton ticket et on te fera des pâtes sans gluten et pour toi. Et s'il ne vient pas Exprès pour toi. Et s'il ne vient pas euh... <rire> Il viendra parce qu'il y a des pâtes sans gluten. Il le sait, ah, euh, Il viendra avec ses copains intolérants. C'est ça. Je pense même que beaucoup en ont mangé et ne le savaient pas. Voilà. Bon. J'espère qu'ils n'étaient pas intolérants au non-gluten. <rire> Qui est un intéressé par cette conversation sur les pâtes sans gluten <rire> Tout le monde. Eh bien, on continue, alors. Respect. <rire> eh bien, félicitations, chers candidats, si vous avez réussi à tenir ce public en haleine pendant deux longues minutes en parlant de pâtes. Belle <rire> performance. Haleine. Restez là, restez là. Un, un débrief avec nos coachs, qu'avez-vous pensé de leur performance Vas-y, oui. Qu'est-ce qu Qu'avez-vous pensé de votre poulain, Pascal Sans compter largement, largement au-dessus, combatif, il a du bullshit mais pas trop, euh, <rire> il a vendu du rêve mais pas trop, Objectif. donc euh, non. franchement au-dessus. Et, notre... et cet appel du pied sympathique envers l'autre coach, Comment Même, quelle preuve d'ouverture il a, Moi, je pense que, voilà, il a une bonne maîtrise de la salle, euh, des jeux de mots, où enfin, il n'est pas le seul à comprendre ces jeux de mots. Donc, on voit qu'il y a eu quand même un beau coaching de ta part. Hein, je pour, je trouve que cette année, on est incroyable au-dessus. Jidas, euh, il faut, je pense, voilà, travailler un petit peu la voix. C'est vrai qu'en face de toi, le concurrent est ah, imposant par ses cheveux. Je son ses expérience. Cheveux. Hein, <rire> je suis encore un peu jeune, personnellement. Donc, euh, je fais bon, ce que je peux, mais voilà. j'essaie d'apprendre. Il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je reviens l'année prochaine. Hein. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Important. Si on t'accepte. Merci pour votre encouragement et votre avis, ami coach. Alors, vous le savez... Si j'arrive à changer de bord... Oula je ouais. une petite introduction. Vous le changez... Euh, vous le savez, effectivement, Vox... Il va gagner. gagner. C'est aussi un concours qui va vous permettre, de, en répondant à une question très simple, qui est le plus beau de nos deux coachs oh là Et là là là. En votant sur cette magnifique application, <rire> <rire> pour le, le, le symposium de 0916 du faites-le par vous. Vous pouvez hein. participer au tirage au sort qui vous fera gagner une place pour Vauxhall l'année prochaine. Waouh Ah bah. <rire> bah ça vaut le coup. Hein. On peut sur base de la réalité ou des J'sais photos. Je sais pas si je jouerais pas moi. Ouais, je peut vais peut-être voter. moi. Je vais peut-être voter pour toi. Allez, je vais voter pour toi. Moi aussi. Allez, bon, moi j'aurai une voix. <rire> Et bien sûr, n'hésitez pas, vous envoyez un sur au hashtag VoxLud pour voter pour The Pack, puisque votre vote est celui qui déterminera la meilleure voix oh là de là cet événement. Et si vous préférez soutenir Gildas, envoyez deux. Et pouvez vous pouvez utiliser le Wi-Fi, mais il n'y a pas de souci. Alors, comme vous pouvez constater, <rire> j'ai complètement oublié de les prendre en photo pour les incruster. Mais c'était quand même l'idée. Votez pour eux. Profitez-en de... Profitez-en, le wifi est revenu. 1, 2, 2, le 1, c'est simple. Deux. Mets ton micro à côté. Et maintenant, c'est le moment de la petite page de pub qui vous laisse le temps de Deux. voter pour Allez. votre, ah, la pub. votre candidat préféré. Bon. bon on va voter aussi. En même temps, l'année dernière, on a fini à boire sur scène. Je trouve que ça se passe mieux. oh là, là. oublié un facteur, oh, c'est que je pense oh. qu'il y a la moitié de la salle qui a plus de batterie. Oh, moi j'avais donné des powerbanks à plein de monde pour qu'ils votent pour il moi. Oh non oh. Oh. Oh. Oh. Git express du code propre. Waouh oh. oh mon dieu Et... Et nous voici de retour sur le plateau de The Vox avec euh, nos coachs préférés. Et nos deux candidats, oh, là, là, quel... Gildas et The Pag. Oui, oui, oui, oui. N'oubliez pas de voter pour yeah eux. Bon, j'espère que vous avez bien voté. T'as pas voté Non, j'espère que le public a bien voté. T'as pas voté, toi Ah oui, ah, j'aurais dû. peut-être dû. Alors, ah, un oui, Zopa oui. qui nous propose. Oh euh... là là. Qui est-ce qu avait un bot pour voter pour moi passe la vidéo dessus ou pas Ouais, vas-y. Ouais. Nick, est il où qu est où Qu'est-ce qu'il va faire J'ai noté qu'il a fait sérieusement des robes. Qu'est-ce que c'est que ça Mais comment il a fait ça C'est excellent quel talent, ce Nico. Oh là là là là là Oh là là là là On l'applaudit Bravo Nico On va remercier Yannick. Gros boulot C'est ouais, hein. de la salle, c'est lui qui a fait la vidéo. Gros boulot C'est hein. génial Gros boulot hein. Bravo, bravo Donc n'oubliez pas de voter sur le Twitter. Et ah, bah. nous allons maintenant passer à la performance individuelle qui va nous permettre de départager nos deux candidats. Ah Oïe <rire> oui, aïe, aïe, aïe, aïe. On finira jamais. Oh la vache Ils se disent la même chose. Hein. <rire> Gildas, vous avez été tiré au sort pour passer le premier. Et vous allez annoncer le meet and greet ce soir pour faire rêver notre public. où y, y A vous. Y a... Allez, Gildas Donc, ce allez. soir, vous prenez allez, le bus pour aller... Euh, par contre, il faudra vérifier, je ne sais plus l'heure exacte. Euh, il y a un bus qui part d'ici... À euh, je... confirmer, c'est 19h, 19h30. C'est quand les... Je demande à mes, à mes assistants ici présents. Oh soir. la faute tu sais technique pas non plus ouais, ouais. Ils okay. il se plante. On ne peut, pas... peut pas compter sur l'équipe, donc c'est individuel, c'est ce qu'on disait. Donc, euh, ce soir, à la brasserie de Nomenster, il y a le meet and greet. Vous êtes les bienvenus si vous êtes inscrits. Sinon, faites-le vite s'il si y a encore de la place. Euh, il y aura... De quoi manger, de quoi boire, euh, il y aura même un, une dégustation de rhum, que des bonnes choses, en fait. Ah, oh là là. Euh, et on, au final, ben, on a quand même demandé à la ville de Luxembourg de nous organiser le feu d'artifice habituel qu'ils font pour notre événement. Mais tout à fait. Donc, euh, venez le voir, c'est nickel, fonctionné. franchement, il y a une super bonne ambiance. Euh, et euh, par ailleurs, pour euh, ceux qui ne connaissent pas le Luxembourg, qui seraient des speakers, qui seraient venus de, de loin et tout, après, le Luxembourg, ce soir, est vraiment festif, donc, en général, on fume. Si vous voulez, on peut finir vers 5, 6 heures, comme vous voulez. Non. Donc, euh, franchement, le meeting and greet grid... Du soir Non, mais demain, demain du... soir. On de se, se couche tard soir, à Luxembourg. Voilà. C'est la fête du grand -due. Grosse fête. Grosse fête. Oh, ouais. ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas ce soir à la Bressinomancer. Le... Il y aura effectivement donc un bus à vérifier. Venez nous voir après, parce que, je, comme j'ai dit, je ne connais pas le, le vrai. Mais il y a un bus qui part d'ici, qui fait la navette à l'aller et au retour. Également, donc, euh, si vous voulez pas aller en ville avec votre voiture, il y a des possibilités à partir d'ici. Voilà, voilà. Merci, merci, Gildas. Bravo. Bravo. Quelle, quelle progression pendant cette émission, vous qui étiez si timide, et maintenant on vous voit si proche du public, si à l'aise même sur les questions pour lesquelles vous n'avez pas les réponses. <rire> grâce à nos coachs qui, qui vous ont accompagné. Dans... Ouh, oui, oui, oui, oui, oui. Ah et maintenant, votre euh, compétiteur, The PAG, va pouvoir saluer le public une dernière fois avant de nous quitter plein de larmes. Un <rire> bon, petit jeu, là. Quelle, quelle méchanceté. Donc, euh, le meet and greet, c'est ça Aussi, je non, le présente au revoir, à tout le monde. Un, au revoir à tout le monde. Tu peux, tu peux meubler. <rire> de la oh, la vache De l'ampleur, de l'ampleur. En deux mots, Et il a quand tué. Quand je dis tout le monde, c'est... Tout le monde. <rire> donne de l'amour, donne de l'amour. Donne de l'amour au public. Donne de l'amour. <rire> non. Garde ton t-shirt par contre. C'est déjà plein d'amour. J'ai de toi ouais. dans le public. Je vais faire des morts. Une performance courte, certes, mais, mais chargée d'émotion. Je pense que vous aussi, vous l'avez senti. Oui, j'ai la larme à ouais. <rire> bon Il est temps de voir le résultat du concours. C'est pas lui, hein. c'était un micro. Qu'est-ce qu'il fait voxt Lu. Il y a Alors, 000... Qui a voté un Qui a voté deux Personne. Mer merci de votre participation à <rire> Hop, hop, hop. Récemment. Ah, récemment. Ah, voilà. Ah, ah 12 ah, La est bonne compliqué. réponse c'était 12 Il y a Ah, qui, qui ah tout de même ah. The Pag a tout de même un certain succès. Ah mais Gidas, vous avez tout de même vos soutiens. Voilà. Une ah, petite once quand même qui se dégage. Ah. Bravo, bravo, Bravo Merci à tous Alors n'oubliez pas de voter sur l'application, vous avez encore toute la semaine pour voter, ce qui permettra de vous offrir peut-être une place pour Vox VoxLuc, si, euh, si nos amis veulent bien la financer, parce que ce n'était pas prévu. Ouais, non, ce sera une, une place pour Vox euh, offerte par le Bryce Camp, euh, <rire> sur les budgets du Bryce Camp, qui d'ailleurs l'année prochaine va financer les pâtes sans gluten. Oui ouais le Bryce Camp <coughs> Spon sponsor, pas de sang gluten, ça claque hein, quand même. Ouais, eh bien, vrai. nous avons le vote public, mais nous avons aussi le vote de nos coachs. Quel est, quel est votre avis sur cette, cette édition 2018 de, de The Vox Personnellement, troisième édition à Luxembourg, avec plaisir. Cette année, je trouvais que c'était plus calme. L'année dernière, on avait fini sur scène... C'était difficile ah, voilà. non. non, il y a des enfants dans la salle. Voilà. Euh, non, euh, Bravo pour l'organisation, c'est vraiment super. 500 personnes, 40 euh, présentations, et tout sera sur Youtube quand Demain matin <rire> <rire> pe pe Peut-être voilà. un peu plus tard, le temps que ça implode. Voilà. Voilà. Je recommande... Euh, un, peu, un peu plus vite qu'à Devox France. Euh, Oula ouais, <rire> <cool. rire> Non, pour être honnête, on a beaucoup moins de taux qu'à... Alors, on a... ah, euh... <rire> a... C'est juste 40. le temps d'aller mettre les titres des taux correctement, c'est ah, tout, parce ouais. que le plot est fait très rapidement par euh, L'équipe de BV euh, Rent... Et, et, et vu la soirée de ce soir, il ne veut pas qu'on le fasse ce soir, en fait. Juste... Alors moi, je dis ça comme ça, mon Bridescamp, nous, on a fait un script hein, qui fait automatiquement le slide d'intro, qui fait le plot en parallèle, Nico qui met le nom des speakers. Bon, ben, euh... Donc, euh, manifestement, les vidéos vont être mises en ligne par le Bridescamp qui nous offre... <rire> <cette vidéo. rire> Et Bien, on, on peut faire un, un petit... Sponsor numéro 1 de Vox Days Luxembourg l'année prochaine. Hein, voilà. en fait. Et on peut faire juste une petite, euh, un petit remerciement aux équipes de, de BV Rents, qui sont aussi les caméramans qui font des Vox Belgique. Donc bravo à l'équipe de BV ouais. Bravo Et, euh, et remerciement tout particulier euh, de notre part, évidemment, Bon Rents, ça vient d'être dit et on le renouvelle, euh, à toute l'équipe du Casino 2000 qui, euh, qui fait tout le catering, qui s'occupe de toute la technique de la salle, c'est un travail énorme, ils nous aident énormément. Grâce à eux et à VVRN, c'est tout va comme sur des roulettes. Donc un grand bravo à eux. Bravo Également, un, un grand merci à tous nos speakers, parce que bon, la conférence, effectivement, c'est le public, mais c'est surtout euh, tous nos speakers, et il y en a qui viennent de loin, parfois pour 15 minutes sur euh, le, le temps de midi, Ils ont quand même accepté de venir. C'était un grand plaisir de les accueillir. Un grand merci à vous tous Bien, et à l'issue de ce moment émouvant, il va être temps de, de conclure cette émission. <rire> ah. Et je vais demander à Maître foi notre huissier de justice, de bien vouloir m'amener le résultat des votes du public. Maître Enfoiros, ce qui n'est pas sur scène, qui, donc on va... Qui veut faire Maître Enfoiros rapidement les... La caisse, ah attends, je crois que Nicolas a trouvé un maître en foros. Ah, on a alors aussi Nikos. A priori, euh, il se passe quelque chose en coulisses, Tu peux pas. Vous... Oui oui. Alors maître en foros, c'est se sent un peu mal, donc on est en train de, de gérer ça. En attendant, vous l'avez compris, Gildas, The PAG, moment de décision, moment difficile, moment d'émotion pour eux. C'est leur, leur famille en coulisses que nous saluons évidemment. Moment aussi difficile pour nos coachs qui se sont investis toute cette soirée pour les accompagner, pour les élever au plus haut point. Et ça va être le moment de révélation. J'ouvre l'enveloppe magique. Et le gagnant de cette édition 2018 de The Vox. Gagnant qui a montré son talent ce soir. Il va y avoir la pub, tu vas voir. Vous le saurez juste après la pub. Non, c'est une blague. Oh. Le gagnant, c'est The Pag. Ouais, c'est mon poulain. Oh la vache. Qui remporte le magnifique trophée The Vogue 2018. Et tu le remets en jeu l'année prochaine, hein. Je voudrais remercier euh, Yannick et euh, Christophe qui ont travaillé sur ce trophée et Christophe Chaudet qui a imprimé ça pendant des heures, cette semaine la nuit, qui n'a pas dormi, et donc qui n'a vu aucune conférence pendant la journée, car il ronflait. Euh, je tiens à partager ce prix euh, avec euh, Gildas. Parce qu'avec toute l'équipe qui était là précédemment, s'ils veulent remonter, euh, s'ils ont envie, euh, allez, allez, allez, sinon allez, ils sont allez, allez, obligés. L'équipe qui ils veulent, finalement ah non, ils sont, sont heureux d'avoir échappé à ça. Allez, allez, allez, allez, pas timide Allez en fait, sur ils scène est ont peur de monter Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur demande et de remonter Mais je vais demander à, à, à nos coachs d'accompagner leur, euh, leur idole, leur nouvelle idole, puisque c'est eux qui l'ont amené à ce niveau Alors ici, je vous conseille, euh, si vous avez trophées. un peu de temps après, de venir admirer ce trophée euh, sur toutes les coutures, ce qui est quand même super chouette. Et il, il va venir dans la galerie des biens communs. Merci en tout cas à Nicolas pour cette keynote euh, unexpected et, et incongru. Parce que pour la petite histoire, The Pack m'a demandé de faire un truc inattendu, euh, en me suggérant quelques idées, mais en insistant pour que je ne lui dise pas ce qui allait lui arriver. Ouais, au, au départ, donc, on devait euh, pas euh, monter euh, sur scène non plus. Hein. Et donc effectivement, j'ai chopé quelques petits camarades en leur suggérant de venir deux minutes avant la keynote sans savoir du tout ce qui les attendait. Ils ont parfaitement joué le jeu. Merci à eux, en tout cas, d'avoir participé. Merci à toute l'équipe organisatrice, bravo. puisque nous n'avions que deux sur scène, mais... Bravo. bravo Ils sont tous là avec nous. Et bravo à Nicolas Bravo Nicolas Bravo Quel talent <rire> Et la pub Geek Express sera rapidement sur YouTube, je vous rassure. Yes! <rire> Merci à vos publics. vous, public. Rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième saison de The Vox. Bravo. Ouais Bravo! Bravo! Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, standing ovation, standing ovation! Ouais Et alors, pour clôturer Kina. Alors là, c'est fini, hein? Il va se jeter dans la foule, mais elle est trop loin, il va mourir. Et donc euh, je confirme que c'est bien à 19h le bus devant qui vous emmène euh, au Charles gare un truc comme ça, je ne sais, sais plus exactement. Et, euh, et qui, reprend, qui reprend tout le monde, ceux qui veulent à 1h30 du matin, à cet endroit-là pour ceux qui restent. Mais il euh, y a des bus, il y a le 175 qui est gratuit ce soir parce que c'est la fête nationale, qui revient ici pour ceux qui ont besoin de revenir à Mondorf à intervalles réguliers toutes les demi-heures. Euh, qui revient à Mondorf. Donc il n'y a, a pas de problème de ce point de vue-là. Et ça se passe à la brasserie Wenzel, euh, à, à, à l'abbaye de Monster, euh, le meet and C'est sur l'esplanade de l'abbaye, si vous voyez où c'est. Et si vous ne voyez pas, bah, vous avez sans doute un système de carte en ligne qui va vous permettre de le retrouver. Merci encore à vous. Voilà, et il nous reste 14 minutes. Merci. Donc si vous avez des questions. Des questions euh, Oui, alors, je vois quelqu'un là-bas qui me dit « Par où est la sortie ?» c'est au fond, tout droit, vous suivez la galerie par où vous êtes entré. D'autres questions, il y, a des non, questions bon. il y a des questions on, va, on est obligé de meubler parce qu'il y a des gens qui regardent encore vers nous pour une raison complètement ah, on, inconnue. On va meubler, ah, regarde. Un grand merci à Saskia et Loïs parce que, bon, euh, pour leur... Euh... Ouais, je vais parler, oh, c'est vrai que j'ai peur <rire> euh, oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir euh, ce matin et d'être venu voir toute la conférence. Ah, Ils oui, vont voler, voilà, il voler la vedette. On applaudit, on applaudit. Bravo! Bravo! Bon.